Bonjour à toutes et à tous, nous allons prier un chapelet des mystères joyeux sur le thème de la présence de Dieu à l'aide de ce livre, pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Et donc, euh, donc au nom du Père et du Fils inscrit ainsi soit-il, nous prions dans la divine volonté de Dieu, nous prions... Totalement immergé dans la divine volonté de Dieu, dans son divin fiat, dans son fiat euh, créateur, nous nous unissons au, au fiat créateur, nous, nous nous unissons au fiat euh, rédempteur et nous nous unissons au fiat euh, sanctificateur pour un déluge de grâce sur toute l'humanité sur toutes les âmes passées, présentes et futures. Nous prions tout particulièrement pour l'harmonie dans la création, pour l'harmonie euh, euh, entre toutes les composantes de l'univers, les plantes, les animaux, les, les êtres humains. Que chaque cellule euh, soit saine. Et euh, nous prions aussi tout particulièrement pour la paix, tout particulièrement pour la paix euh, au Moyen-Orient et pour la paix... Euh, en Europe, en Ukraine, pour la conversion de Vladimir Poutine, d'Emmanuel Macron et de Joe Biden, et pour que la France retrouve les grâces de son baptême, pour que la France retrouve les grâces qu'elle qu doit avoir en tant que fille aînée de l'Église. « Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. »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 Saint Michel Lacan, de ta lumière, éclaire-nous. Saint Michel Lacan, de tes aides, protège-nous. Saint Michel Lacan, de, de tes aides, protège-nous. Saint Michel Lacan, de ton épée, défends nous de tout mal et de tout péché, ainsi soit-il. Donc chapelet des mystères joyeux euh, sur le thème de la présence de Dieu. Texte tiré de la litanie de la présence de Dieu de Hub Osterweis. Dieu n'est pas loin de chacun de nous.